et contre euh, Joseph Armand, euh, Pierre Gilbert. Et euh, j'avais déposé une requête en irrecevabilité là-dessus. Après avoir entendu les procureurs, le demandeur normandin, se représentant lui-même, non. Se représenter, là, voyez-vous, c'est encore là, c'est une faute d'orthographe. Représenter, vous dire, parler au nom à la place et pour le compte de quelqu'un d'autre. Quand un avocat vous dit il se représente lui-même, automatiquement, il vient de dire que vous êtes deux, que toi, ta nature humaine, qui n'est pas sujet de droit, qui n'est un, pas une personnalité juridique, donc vous n'avez pas de droit de subsistance aucun, vous n'êtes pas titulaire de droit et vous n'êtes pas assujetti à l'obligation de débiteur, vous n'avez pas le droit de payer des impôts. Vous n'avez pas le droit de payer des impôts. Alors que la personnalité juridique n'a pas de chair, n'a pas d'âme n'a pas de sein, n'a pas d'os. C'est un prénom avec un nom de famille et le prénom porte un numéro d'assurance sociale avec le critère de reconnaissance R.I. Donc, le demandeur normandin se représentant lui-même et, sur le tout, délibéré, procède à rendre jugement comme suit. Donc, euh, le juge va rendre jugement. Écoutez bien ce qui se passe ici. Les représentants aux dites requêtes, sont poursuivis en action principale par le demandeur normandin. Voyez-vous, le demandeur normandin, là, c'est rien, ça. C'est leur propriété. Ils l'ont créé par la loi 6 du Futur de l'an 2 du 22 août 1794. C'est leur propriété. Donc, c'est comme si on disait, les, re les représentants aux dites requêtes sont poursuivis en action principale par nous-mêmes. Nous. -mêmes. nous. Qui, avons, qui possédons la personnalité juridique normandain. Lequel conclut ainsi son action. Mais là, voyez-vous, quand il parle, il reconnaît que c'est le Verbe qui parle. Le Verbe, c'est la nature humaine. Comme Jésus-Christ est venu sur la terre, ils ont dit « et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». C'est dans les Saintes Écritures. « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Alors que la personne physique n'est pas de chair, n'est pas d'os et n'est pas de sang, elle n'a pas d'âme non plus. C'est une propriété intellectuelle du gouvernement en vertu de l'article 899 et suivant du Code civil du Québec de 1991. Donc, je continue ici. Euh, par ces motifs, plaise à la Cour, Appliquer le droit au service du justiciable. « Contre toute procédure d'obstacle à l'application du droit. » C'est ce que je demandais. « Accueillir la présente action nonobstant l'inconstitutionnalité de la juridiction du tribunal. » Donc, ça, ça veut dire c'est irrecevable. Mais je leur demande d'appliquer tout simplement cette irrecevabilité-là. Même si, je dis nonobstant... Hein? Donc, euh, on dit ici, « Nonobstant l'inconstitutionnalité de la juridiction du tribunal », ça, ça veut dire, euh, ça c'est un 22 ici, si on regarde, parce que le dossier c'est un 22. C'est une requête introductive d'instance, c'était à la Cour du Québec. Donc, il fallait que eux autres, ces avocats-là, répondent à ça. Ensuite de ça, je dis, « Accueillir la présente action nonobstant l'inconstitutionnalité de la juridiction du tribunal ». Réserver les sommes à déterminer par le demandeur Jacques Normandin en raison de la négligence des percepteurs d'impôts, des employeurs, de ces percepteurs d'impôts et des commettants politiques et judiciaires responsables des préjudices causés aux contribuables, aux contribuables, on parle des personnes physiques, Monsieur Blouin, M.... Euh... Blouin, M. Bertrand Poirier, M. Poirier, c'est-à-dire M. Blouin, M. Poirier, M. Gilbert et M. Normandin. Donc, aux contribuables ou aux contribuables par inconstitutionnalité des mandats et des conséquences de ces mandats de perception de taxes et d'impôts. Donc, chaque fois que vous payez des taxes ou des impôts, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mandaté contre vous, contre votre nature humaine, et aussi, puis là, il utilise votre personnalité juridique, mais la personnalité juridique, ils le savent, la personnalité juridique ne peut pas être emprisonnée, puisqu'elle n'est pas titulaire de droit, elle n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur, elle n'est pas un verbe. Elle n'est pas un verbe de chair et d'âme. Comme Jésus-Christ, je me répète, et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Là, je demande, condamner les percepteurs fiscaux de Revenu Canada à ne plus réclamer de taxes et d'impôts au requérant Jacques Normandin. C'est pas le requérant Jacques Normandin. <coughs> le requérant, requérant c'est son représentant autorisé. C'est son représentant autorisé qui se trouve à être, du nom de baptême, Jacques-Joseph Antoine-Pierre. C'est lui le requérant. OK donc, je dis ici, réserver les sommes à déterminer par le demandeur, et le demandeur, ça se trouverait à être Jacques-Joseph, Antoine-Pierre, mais eux autres ont mis Jacques Normandin, parce qu'ils ne reconnaissent pas la nature humaine. Donc, en raison de la négligence des percepteurs d'impôts, des employeurs, de ces percepteurs d'impôts et des commettants politiques et judiciaires responsables des préjudices causés aux contribuables ou aux contribuables au pluriel par inconstitutionnalité des mandats et des conséquences de ces mandats de perception de taxes et d'impôts. Je demande ensuite condamner les percepteurs fiscaux de Revenu Canada à ne plus réclamer de taxes et d'impôts au requérant Jacques Normandin. OK et, euh, et ainsi qu'aux autres aussi, euh, Rosaire Blouin, euh, M. Bertrand Poirier, et euh, M. Euh, Joseph Armand, Pierre Gilbert. Jusqu'au rétablissement de la monarchie constitutionnelle fédérale de 1867 au Canada, à la satisfaction de, du baptisé de Jacques-Joseph Antoine-Pierre, mais eux autres, qui ont mis Jacques Normandin. Voyez-vous, tout ce qu'il y a là-dedans n'a pas de vie. Même le nom de ces gens-là n'a pas de vie. C'est vide. C'est des personnes physiques. J'ai continué en disant, dire que le statut monarchique de M. Jacques Normandin, non, c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, et ça, je, je, mon assermentation, je l'ai ici, mon Dieu... c'est c'est malheureux, je pourrais vous la montrer encore, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, euh... mon doux Seigneur, j'aurais dû sortir ça, mais en tout cas, peu importe. Donc, dire que le statut monarchique de M. Jacques Normandin, pourtant j'ai euh, prêté serment à Ottawa, au bureau du sous-ministre de la Justice, euh, le très honorable juge William F. Pentney, sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada. Et euh, il, a mis, il a apposé son sceau et j'ai apposé ma signature sur mon assermentation, alors que je n'avais jamais porté attention qu'il n'y avait plus de reine en 2013, le 23 août 2013, quand j'ai prêté serment, puisqu'il euh, y a eu la dévolution de la couronne en 1985 par Brian Mulroney. Je pourrais dire par M. Joseph Brian. OK? Et euh, il y a eu dévolution de la couronne à sa personne à lui. Donc, euh, il a enlevé, si vous, vous voulez, l'autorité et les pouvoirs de notre monarque britannique pour les attribuer à lui-même. La dévolution de la couronne, c'est l'article 2 de la loi chapitre P1 du fédéral, qui n'est pas une loi, parce que les lois habilitantes ne sont pas législatives, c'est la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc, euh, l'article 2 euh, du chapitre de loi P1, de la loi du Parlement du Canada, stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner, ou peut continuer à fonctionner, peut continuer à fonctionner, comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Donc, peu ça veut dire qu'il a le pouvoir. Il s'est donné un pouvoir alors que la reine n'existait plus. Et c'est Jean-Sauvé, la gouverneur générale, qui a sanctionné cette fameuse loi-là, donc, elle a sanctionné tout simplement son échec à elle. Elle a sanctionné sa rupture du système, sa rupture comme gouverneur général du Canada. Elle a sanctionné tout simplement euh, son expulsion. Elle l'a fait elle-même. Elle, elle s'est expulsée du Parlement du Canada. Donc, Roméo Leblanc, quand il a abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne, puis qui donnait à main à Jacques Brassard du Parti québécois. Hein? Sous Lucien Bouchard, ces gens-là n'avaient pas raison d'être. Et cette dévolution-là euh, de la couronne est coupable, n'est pas coupable, parce que c'est les gens qui l'ont fait, la dévolution. C'est tous ceux qui sont en arrière de ça. Tous ceux qui, qui, qui, ont, qui sont un verbe. C'est tous les verbes en chair qui devraient être punis pour avoir ça. Un verbe en chair, mais il n'y a rien qui punit ces gens-là. Ils sont impunissables parce qu'ils ne sont pas titulaires de droit, ils ne sont pas sujets de droit, ils ne sont pas assujettis à l'obligation de débiteur. Parce que tu n'as pas le droit de tuer. Une nature humaine, ça appartient à Dieu. On continue ici. Donc, dire que le statut monarchique de M. Jean-Joseph Antoine Pierre, qui n'a pas de nom de famille, n'est pas compatible au pouvoir exécutif du Canada. Il n'est pas compatible au pouvoir exécutif du Canada. Imaginez-vous. Ils disent qu'il n'est pas compatible. Pourquoi? Parce que lui n'a pas de religion, alors que la reine, c'est la chef de l'église anglicane. En plus d'être la reine du Canada, elle est la chef de l'église anglicane. Et l'église anglicane, c'est chrétien. Je suis chrétien. Celui qui est compatible, c'est jean joseph antoine pierre Mais Jacques normandin qui n'est pas un verbe de chair, écoutez, ne peut pas être compatible au pouvoir exécutif du Canada, puisque c'est une chose. Et le pouvoir exécutif du Canada, ils viennent de dire, eux, qui appartient à la reine, ils viennent de dire que la reine non plus n'est pas un verbe de chair. Ils viennent de le dire, ils le disent là-dedans donc au pouvoir exécutif du Canada actuel et aux amendements non actualisés ou actualisés illégalement par nos politiciens dans le contenu de la monarchie constitutionnelle canadienne actuelle. Cette dernière, incompatible, parce qu'elle est un objet, parce qu'ils n'ont jamais utilisé la reine comme étant un verbe de chair et d'âme. Jamais. Il y a eu la dévolution en 1985, mais écoutez, euh, ils ont euh, c'est au chapitre de loi 53, c'est pas un chapitre de loi, c'est l'arrêté en conseil de 1897, chapitre 53, qui permet aux juges, aux avocats, à tous les fonctionnaires, aux ministres, de rendre des jugements ou de faire quoi que ce soit, de déroger, euh, d'utiliser une dispense ou de caviarder n'importe quoi. Pour ne pas déconsidérer l'administration de la justice par les vérités qu'il refuse de révéler et que moi, je suis en train de vous révéler actuellement. Ça, c'est une vérité, ce que je vous révèle là. Je ne l'ai pas inventé, moi-là. Là. Vous comprenez? C'est n'est pas inventé. Et l'article 2858 du Code civil interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Et ça se répète à l'article 24 de la Charte canadienne. Et là-dessus, je vais vous dire une chose. Je peux utiliser l'article 33 pour déroger et euh, ne pas appliquer l'article 24, ou c'est-à-dire appliquer l'article 24. Parce que si... Euh, c'est-à-dire ne pas appliquer l'article 24, parce que euh, si je n'applique pas l'article 24, j'ai le droit de vous révéler tout ce que je vous dis là. Comme si j'applique l'article 28 du Code civil du Québec, automatiquement j'ai le droit de révéler toutes les vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice et qui se trouvent à à demander une réforme totale de l'administration de la justice. Et ça, c'est mon, mon travail à moi. Et moi, je vais toujours protéger les corps policiers, la, la gendarmerie royale du Canada, ainsi que la Défense nationale. Toujours protéger ces gens-là. Donc, euh, et je sais quoi faire. Donc, je vais répéter quand même cet article-là, dire que le statut monarchique de M. Jean-Joseph-Antoine-Pierre n'est pas compatible au. Pouvoir exécutif du Canada, euh, puisqu'il n'y a pas de souverain depuis, mille, euh, depuis euh, si on veut, 1893, au chapitre 14 des lois statutaires du Canada. Euh, donc, au pouvoir exécutif du Canada actuel et aux amendements non actualisés ou actualisés illégalement, inconstitutionnellement ou anticonstitutionnellement, par nos politiciens, dans le contenu de la monarchie constitutionnelle canadienne actuelle, il n'y en a même plus. Hey, on est rendu ici, là la date de ça, là, je vous le dis. Euh, je vous donne la date, là, parce qu'on est rendu quand même... Euh, euh, la date de ce document-là, ici. Ça se trouve à être... Ah, oh, c'était le lendemain. C'est vrai, c'était le, le, le 20. Ça se trouve à être... Euh, C'est-à-dire... Euh, Je vais vous les donner tantôt. D'une façon ou d'une autre, c'est pas bien grave. Là. Voyons donc, voyons donc, voyons donc, voyons donc. On est ici. Le 20 avril, c'est ça. 2001. Donc, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de reine. Là. Eux autres, ils parlent, là, mais Mais à l'époque du 20 avril 2001. Alors que, euh, en l'an 2000, ils ont créé l'État national du Québec. Donc, ils disent « Dire que le statut monarchique de M. Jacques Normandin n'est pas compatible au pouvoir exécutif du Canada actuel et aux amendements. » Quand on dit Jacques Normandin, il faut enlever ça. Parce qu'eux autres, ils ont dit Jacques Normandin parce qu'il n'y a rien de vivant là-dedans, je vous le dis. Donc, moi, j'ai fait une correction en disant que le statut monarchique, c'est celui de mon assermentation à moi, que j'ai prêté le 23 août 2013 au Parlement du Canada. Et... Euh, Ayant euh, prêté serment formellement, avec euh, ma signature, euh, moi, je suis compatible euh, au statut monarchique euh, du Canada, alors que ces gens-là ne le sont pas. Tous ceux qui sont impliqués là-dedans, avocats, juges, euh, membres du barreau du Québec quelconque, ne sont pas euh, euh, compatibles au pouvoir exécutif. Et pourtant, c'est eux autres qui l'occupent, c'est toujours qui exercent le pouvoir exécutif. Donc, actualisé illégalement par nos politiciens dans le contenu de la monarchie constitutionnelle canadienne actuelle, cette dernière incompatible est contraire à l'acte de l'Amérique du Nord britannique de, de 1877. on fait une erreur ici. La constitution canadienne actuelle est non ratifiée par l'Assemblée nationale du Québec, étant étrangère aux règles et dispositions de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867 et du statut monarchique de Jacques-Joseph, Antoine-Pierre, mais eux ont mis Jacques Normandin. Parce que jamais ils s'adressent à la nature humaine, jamais ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit de s'adresser à la vie. Ils doivent s'adresser à quelqu'un d'immuable, à quelqu'un d'inanimé. Quelqu jamais à quelqu'un qui est vivant. Jamais au verbe de chair et d'âme. En ce ça, dire que Jacques Normandin assumera le paiement des taxes et des impôts contractés sous les règles et dispositions intégrales et non équivoques de la monarchie constitutionnelle fédérale canadienne de 1867 et sous son statut monarchique exclusif à cette dernière. Les conséquences Fiscale, budgétaire et économique à l'inconstitutionnalité et à l'actualisation illicite des amendements de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 ne sont pas soumis aux contributions du contribuable qui assure, sous son honneur patriotique, la protection de son statut monarchique. En vertu de la monarchie constitutionnelle fédérale, c'est pas rien que fédéral, c'est monarchie constitutionnelle britannique du Parlement fédéral du Canada depuis 1867. Et ensuite de ça, je dis ici, réservez tous les recours du requérant Jacques Normandin contre les opposants fiscaux. Si on dit le requérant Jacques normandin c'est que moi, je suis en arrière comme le représentant autorisé, alors que les, les, le, le barreau du Québec et les tribunaux judiciaires m'interdisent de représenter Jean-Normandin. Je vais vous le lire dans le fameux jugement du juge François Godbout et dans le jugement du juge Claude Claude-René Dumais tantôt. Ce principe existe. Les lois des parlements sont réputées constitutionnelles. Voyez-vous, c'est un principe, ça. Donc, je continue ici. Retranscription intégrale des conclusions de l'action principale. Et les paragraphes de la action s'attaquent à la constitutionnalité des lois fiscales tant du Canada que de la province de Québec, que le demandeur désire voir annulé pour désaccord avec la Constitution, mais en invitant les requérants à faire la preuve de cette inconstitutionnalité. Or, le présent tribunal n'est pas habilité à rendre tel jugement, sauf lorsqu'il s'agit de vérifier sa propre juridiction. Ben oui, il va se juger lui-même. Si on appelle ça une situation de conflit d'intérêt, alors qu'ils n'ont pas droit. Donc, là, je surprends leur bonne foi. Je viens de surprendre leur bonne, leur bonne foi en vous disant ça, parce qu'ils viennent d'avouer eux-mêmes qu'ils sont en situation de conflit d'intérêt. Donc, ils sont en situation de conflit d'intérêts... Automatiquement, ils sont de mauvaise foi. Or, le présent tribunal n'est pas habilité à rendre tel jugement, sauf lorsqu'il s'agit de vérifier sa propre juridiction, de s'acquitter lui-même. Et il y a présomption de l'égalité des lois, non le contraire. Pourtant, la présomption hein, d'innocence, la présomption, c'est quoi? C'est l'article 6 du Code criminel, qui dit que c'est la loi qui crée l'infraction pas celui qui l'a adopté ou qui l'a présenté ou qui a réfléchi à cette loi c'est pas le verbe de chair et d'âme qui est responsable de la loi, ils disent que c'est la loi qui c'est lui qui est responsable de la loi mais ils disent que c'est la loi qui, qui crée l'infraction, alors que c'est la nature humaine en arrière qui a fait cette loi là contre Dieu, contre la vertu contre la vérité c'est lui qui est responsable. Ce n'est pas la loi. La loi, si elle est responsable, elle n'a qu'à être désavouée. À être désavouée, ça prend un désaveu de la loi. Elle est déjà déconsidérée et elle doit être désavouée par la reine. Il n'y a plus de pouvoir exécutif ici. Donc, euh, ce principe existe. Les lois des parlements sont réputées constitutionnelles. Non, non, c'est fini ça. On en parle le hausse, puis c'est déjà fini depuis longtemps. Depuis 1893. Vous comprenez, depuis 1893. Dans la présente action, le demandeur refute toutes les lois fiscales inconstitutionnelles. Okay? Il réfute toutes les lois fiscales inconstitutionnelles et demande aux intimés de prouver la constitutionnalité des dites lois. Il s'agit d'un renversement de preuves que la procédure n'autorise pas. Voyez-vous, la procédure l'emporte sur le droit, sur les lois. Encore là, c'est parce qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts. C'est parce que autres, la procédure appartient pas au peuple. appartient à ceux qui administrent la justice. Nous, nous ne l'administrons pas, nous sommes les justiciables. Donc, les administrateurs de la justice, eux autres, ils disent... Il s'agit d'un renversement de preuves que la procédure n'autorise pas. Puis pourtant, la procédure a été créée par la loi. Elle a son chapitre de loi, la procédure. Et cette loi-là, elle est illégitime, illégale, inconstitutionnelle. Elle est hors la loi. Elle est anticonstitutionnelle. C'est pas compliqué. Par la loi z du fédéral, ils disent bien depuis 1985, puis ça on est rendu en 2001 là-dedans. Là. Que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Peu importe ce qu'ils disent là-dedans, c'est pas législatif, puis on n'a pas signé à la Constitution du Canada en 82. Puis il n'y a plus de pouvoir exécutif ici. Donc, euh, quand on revient là-dessus, la signification toute première de la présomption de constitutionnalité, demeure toutefois que la loi doit recevoir application tant qu'elle n'a pas été déclarée inconstitutionnelle, puis ils le feront jamais. J'ai toutes les preuves de ça, puis même si j'apporte les preuves le 11 février prochain, 2021, au fait du 6, à la Cour du Québec n'a même pas la capacité, la compétence pour débattre, de sa constitutionnalité. Alors, mon avocat Michel Lebrun l'avait dit à l'honorable juge Julie Beauchem, parce que j ai, j ai, je, je compatise avec elle dans mon dossier. Cette femme-là était quand même extraordinaire. Et euh, écoutez, elle n'avait pas eu le choix. Michel Lebrun lui a dit Vous n'avez pas le droit de rendre jugement contre cet homme-là. La Cour du Québec a été créée en 1988, alors qu'il n'y a, a pas de constitution ici. Et depuis 1985, les lois militantes ne sont pas législatives. Il n'y a pas plus de constitution, il n'y a pas de législature, parce que la législature est créée par la constitution, et non la constitution. Vous comprenez euh, Et non la constitution qui est la législature, c'est la constitution qui crée la législature, mais elle n'est pas la législature. Vous comprenez Il n'y a pas de constitution, donc comment voulez-vous avoir une législature Il n'y a pas de constitution. Donc, dans la présentation, le demandeur réfute toutes les lois inconstitutionnelles et demande aux intimés de prouver la constitutionnalité des dites lois. Il s'agit d'un renversement de preuves que la procédure n'autorise pas et la procédure. Ne, non, non, je me moque de ça. Parce que la procédure, il n'y a pas de loi ici. Et les avocats ne voudront pas rien, rien comprendre de ça. Euh, mon ami Michel Lebrun euh, m'a exercé un petit peu, euh, voilà une journée de ça, et puis. Euh, euh, je l'ai vu arriver, c'est un très bon plaideur, cet homme-là. Et euh, il a essayé de m'accoter au mur euh, euh, en voulant euh, me faire débattre de l'infraction qui était reprochée, tout ça, alors que ça n'a aucun rapport aujourd'hui. Je vous l'ai dit tantôt, c'est dedans, c'est dans mon, la fameuse déclaration. Donc, euh, ils sont arrivés, eux autres, avec un, une fameuse jurisprudence, un séminaire de Chicoutimi. Euh, visite Cité-Chicoutimi, 1973, RCS 681. Vous savez que, euh, on parle de 1973, savez-vous que euh, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C12 de 1975, a été déclarée quasi-constitutionnelle par Benoît Pelletier, un ancien député et ministre euh, du de Jean, de Jean Charest, sous le régime de Jean Charest en 2003. Donc, si, en 1975, Benoît Pelletier a déclaré quasi-constitutionnel la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C-12, c'est que tout ce qui s'est passé depuis 1968, par la dérogation qu'ont commis les juges, par la dérogation qu'ont commis les juges, les avocats, les notaires, les députés, les ministres, parce que cette dérogation-là dérogation article, aux articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique en 1968 quand ils ont tout simplement euh, avoyé l'Assemblée législative, le Conseil législatif ainsi que le lieutenant-gouverneur les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur ben, écoutez il n'y a plus rien qui fonctionne vous comprenez? et euh, ils ont soulevé ici le droit constitutionnel Brunet et Tremblay page 332 Brunet tremblé là, je vais vous dire franchement, je vais leur parler de ça puis on va voir ce qu'ils vont dire. On va voir qu'est-ce qu'ils vont solutionner, quelles solutions ils vont trouver là-dessus, mais je pense qu'ils n'en trouveront pas. Donc, depuis, la requête réfère beaucoup plus à une contestation constitutionnelle des lois fiscales et le demandeur n'a pas fait parvenir aux partis intéressés l'avis prévu. prévu en l'article 95 du code de procédure, c'est complètement faux, ça a, été, ça a été signifié, sur ça. c'était dans la procédure, et ils ne l'ont pas accepté parce que ça ne provenait pas d'un avocat. Mais tous les documents que je faisais étaient accompagnés d'un avis d'intention selon l'article 95 du code de procédure civile. Et ça n'a jamais, jamais été accepté. Et euh, quand on dit ici, de plus, la requête réfère beaucoup plus à une contestation constitutionnelle des lois fiscales, et le demandeur n'a pas fait parvenir aux parties intéressées l'avis prévu de l'article 95 du Code de procédure civile. Donc, quand on parle de contestation constitutionnelle des lois fiscales, ils disent que la requête réfère plus à une contestation des lois fiscales. Ben, Imaginez-vous, je vais vous le dire ici. Ils sont en situation de conflit d'intérêts. Encore là. Pourquoi que il y a contestation des lois fiscales? Hein? Pourquoi je conteste les lois fiscales au nom à la place et pour le compte de Jacques Normandin? C'est parce que la Cour du Québec appartient, elle est assujettie à Revenu Québec, sous le numéro d'entreprise du Québec, on appelle ça N.E.Q. Numéro 88 13 81 84 48. C'est dans la division 1381 qui est une division qui est exclusive au Québec. Il y a la Cour supérieure qui est une juridiction fédérale. Mais imaginez-vous que la Cour supérieure est enregistrée aussi à Revenu Québec sous le numéro NQ88A -E 1381 84 -55. Donc la Cour supérieure elle serait supposée d'être sous la division 3185, comme le directeur de l'État civil. Non, elle est sous la division 1381, donc la Cour du Québec et la Cour supérieure du Québec, ces deux cours qui sont sous juridiction.